connexion des robots aux appareils. Voyons maintenant comment on peut connecter votre robot Dash ou Dot à votre appareil électronique. Étape numéro 1, vous allez allumer votre robot. Étape numéro 2, vous allez ouvrir l'une des applications offertes par Wonder Workshop. Pour les besoins de la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser Blockly. Alors nous voici dans l'application Blockly. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'appuyer sur le bouton central pour ouvrir l'application. À l'ouverture de votre application, bleu clé, vous aurez la fenêtre « Sélectionne ton profil ». Nous allons y revenir dans une autre vidéo, donc pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Alors, je vais vous inviter à cliquer sur le « Plus » dans le cercle orange en haut à droite pour accéder à la fenêtre des paramètres. Alors, présentement, mon appareil recherche les robots Dash et Dot qui sont actuellement ouverts. Alors, comme vous pouvez le, le constater, dans la même pièce euh, que moi, j'ai présentement un Dot et un Dash qui sont ouverts. Alors, je peux me brancher au robot de mon choix. Bien entendu, quand euh, vous serez en classe avec vos élèves, il y aura toute une, une panoplie de robots qui vont s'ouvrir au même moment. Alors, vous devrez vraiment incitez vos élèves à porter attention euh, au, au choix du robot auquel ils vont se connecter. Donc ici, par exemple, je vais me connecter avec Dash. Donc, c'est le Saint-Jo 14. J'appuie dessus une fois. Alors, voilà, le crochet vert m'indique qu'ils sont maintenant connectés. Alors, le robot et l'iPad ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut connecter plusieurs robots à la fois dans la même application, donc plusieurs dashes ensemble, plusieurs dots ensemble, ou des dashes et des dots ensemble. Pour ce faire, je vais réappuyer en haut à droite sur l'image de mon robot qui est présentement connecté. Et là, vous allez voir, je vais sélectionner « Dot » en plus du dash. Alors, DOT est maintenant connecté. Vous voyez en haut à droite qu'il y a l'indication de deux robots qui sont maintenant connectés. Je vais réappuyer sur ces deux images pour revenir à la connexion. J'aimerais vous faire remarquer qu'en bas de DOT et en bas de Dash, vous allez voir le niveau de batterie de vos robots. Donc, c'est ce qui va pouvoir vous indiquer que vos robots ont besoin d'être rechargés ou que tout est beau. Maintenant, je vais vous montrer comment vous déconnecter. Alors, pour déconnecter un robot, vous allez simplement appuyer dessus une première fois. Donc, disons que je veux, je veux déconnecter DOT. J'appuie une fois sur DOT. Il y a un X au rouge qui apparaît et je dois appuyer une deuxième fois pour confirmer que je souhaite me déconnecter. Vous avez entendu DOT me dire ciao. Voilà, je suis maintenant connecté uniquement avec mon robot Dash. Si je veux me déconnecter, encore une fois, comme ceci. Alors voilà ce qui complète la vidéo pour la connexion des robots à vos appareils.